Mais dites-moi, j'ai vraiment l'impression que les docteurs en sciences humaines et sociales sont totalement déconnectés de la réalité. Beaucoup pensent qu'un docteur en sciences humaines et sociales est trop dans la théorie et pas vraiment dans la pratique. Qu'il observe, mais n'agit pas. Conseil et recherche défend un tout autre point de vue. Nous sommes convaincus que les énoncés scientifiques, les théories et les concepts ont une action sur la réalité. Car la science a été formulée en relation constante avec des questions pratiques. Les chercheurs produisent des connaissances pour la recherche et la pratique. Ainsi, certains concepts peuvent être très utiles aux stratégies des organisations et facilement appropriés. D'accord, mais quelle retombée pour mon entreprise Des changements organisationnels, le renouvellement de vos relations avec vos clients, voire des innovations de rupture porteuses de croissance. Alors perplexe mais curieux des apports des docteurs pour votre organisation N'attendez plus Faites l'expérience Conseil et Recherche